Comment les magiciens contrôlent les cartes Aujourd'hui dans ce tour de magie, je vous explique comment les magiciens manipulent les cartes dans un tour de magie. Pour vous expliquer ce tour de magie, je vais utiliser des cartes noires et des cartes rouges identiques. Afin que l'explication soit la plus simple possible à suivre. Je vais commencer avec les noirs. Ici les 5. Je vais utiliser les noirs dans un but très précis. Admettons, je vais prendre la première que je vais placer sur les rouges. Je ne triche pas, je vous montre bien la noire. La chose est la suivante, si je place la noire en deuxième position. Mon but à moi, c'est de pouvoir remonter cette carte sur le dessus du jeu, invisiblement. Regardez, je pousse la carte dans le jeu, vous la voyez encore. Et pour qu'elle remonte sur le dessus, un simple petit geste comme ceci, me permet de la faire remonter. Alors, je sais que ça a été rapide, pour cela, je vais recommencer. Un deuxième 5, cette fois-ci, je vais le mettre au milieu, en troisième position. Ne clignez pas des yeux, la carte est rentrée. Et pourtant, un petit geste, la carte remonte. Quatre cartes. Bien entendu, ici, nous avons toujours les cartouches. Pour la troisième fois, je vais reprendre une carte noire. Et je vais la placer en quatrième position. Je ne triche pas. La carte noire est bien en quatrième position. Et afin qu'elle remonte sur le dessus. Un petit geste. Comme ceci. Et la carte remonte. Quatre cartes. Quatre cartes. Une, deux, trois, quatre. Et bien entendu. Des cartes rouges. Et pour la dernière, c'est un peu plus compliqué. Car la carte va voyager de la cinquième position à la première position. Très simple, il suffit de l'enclencher, de faire le petit geste, et aussitôt après, la carte remonte. 1, 2, 3 et 4 cartons. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, et maintenant, au travail.